Le consensus des économistes sur les perspectives de croissance en 2023 a récemment été ajusté à la hausse. C'est le reflet d'un hiver meilleur que prévu en matière énergétique pour l'Europe, des marchés de travail encore résilients de deux côtés des Atlantiques et de l'inversion rapide de la politique chinoise de zéro COVID. Cependant, à l'horizon 2024, les perspectives de croissance du consensus sont peu encourageantes réflectant les récemment procycliques des politiques économiques dans les principaux économies avancées et l'absorption de l'épargne excédentaire de la pandémie, notre prévision est assez conforme au consensus pour 2023, mais inférieure pour 2024. Plusieurs facteurs expliquent ces points de vue. Tout d'abord, la réserve inhabituelle d'épargne forcée des ménages résultant des confinements lors de la pandémie s'estompe car elle est dépensée. Et également érodée par l'inflation. L'épargne forcée restant est, en outre, de plus en plus concentrée sur les ménages les plus aisés, qui ont une propension marginale à dépenser plus faible. Ensuite, le resserrement actuel de la politique monétaire de la Fed et de la BCE est parmi les plus rapides jamais enregistrés et il se poursuit. De plus, les récemment de la politique monétaire se répercutent avec un certain décalage sur l'économie réelle et nous n'en voyons pas encore tous les effets. L'image des manœuvres pour de nouvelles mesures de relance budgétaire est en outre considérablement réduite des deux côtés de l'Atlantique. Les bénéfices des entreprises étant soumis à une pression accrue, nous nous attendons à une dégradation des marchés de travail. Les risques géopolitiques et énergétiques demeurent ailleurs, La fin de la politique zéro-Covid est une bonne nouvelle et les perspectives pour l'économie chinoise en 2023 ont été revues fortement à la hausse. Outre la levée de la politique du zéro-Covid, la Chine bénéficie d'un certain assouplissement de la politique économique, notamment en ce qui concerne les secteurs immobiliers. Il est toutefois peu probable que la reprise en Chine fournisse un stimulus mondial significatif. Tout d'abord, la réouverture profitera principalement à l'économie chinoise des services domestiques, même si le tourisme mondial en bénéficiera également. Ensuite, l'épargne forcée des ménages chinois est inférieure à celle des homologues américains et européens. Enfin, la réouverture de la Chine pourrait accentuer des pressions sur l'inflation des prix des matières premières, accroissant ainsi la pression en faveur de nouveaux resserrements de la politique monétaire aux États-Unis et en Europe. Un univers plutôt doux et d'importants efforts d'économie ont permis de bien reconstituer les stocks de gaz européens, ce qui est une bonne nouvelle. Le retour de la capacité nucléaire française est un autre point positif. Cet hiver en Europe a cependant été très sec, ce qui a pesé sur la capacité hydroélectrique. De plus, le faible niveau de l'eau pourrait également peser sur d'autres sources d'énergie, donc la capacité nucléaire. S'il l'été s'avère chaud, cela augmentera en outre la demande d'électricité. Les faibles niveaux de précipitations pèse également sur la production alimentaire, ce qui risque d'aggraver l'inflation des prix alimentaires. Une autre question est de savoir si des pays comme la Chine et le Brésil verront la demande des GNL augmenter, accentuant la concurrence avec la demande européenne. Il y a aussi l'incertitude des températures de l'hiver prochain. Un dernier risque est que la baisse des prix énergétiques incite moins les consommateurs, à faire des économies d'énergie. Ensemble, ces facteurs ne font que renforcer les arguments en faveur d'une transition climatique indispensable axée sur les nouvelles sources d'énergie, l'efficacité énergétique et l'adaptation. L'importance accrue des politiques en la matière est la bienvenue, mais il reste encore beaucoup à faire, notamment en termes de soutien public aux investissements privés. Dans le cas de l'Europe, cela signifie également la finalisation de l'union bancaire et l'accélération de l'union des marchés des capitaux.